commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.